L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut paramétrer et mettre en ligne le sondage créé avec Odoo Sondage. Donc ici, je vais éditer mon enquête de satisfaction magasin. Dans la description, je pourrais mettre un petit texte qui présente mon questionnaire. Comme ça, par exemple. Ensuite, dans les options, soit je laisse toutes les questions dans la même page, soit pour chaque, chaque section, il y aura une page suivante. Là, j'ai envie de dire, il vaut peut-être mieux laisser tout dans une seule page, parce que les gens ont tendance à quitter s'il si faut faire suivant. Qui peut accéder Toutes les personnes disposant du lien, ou seulement les personnes que j'aurais invitées. C'est-à-dire que le questionnaire sera protégé. Il ne suffira pas de, de venir sur le, le lien pour pouvoir y répondre. Je peux mettre un temps limite, hein, si je veux euh, laisser 10 minutes aux gens pour répondre, par exemple. Ici, ça n'a pas un intérêt grandiose, je laisse comme ça. Est-ce que je veux qu'on présente toutes les questions ou une sélection Là, j'ai envie de dire on va poser toutes les questions. Là, il n'y a pas une question de notes, hein, on n'a pas mis de notes aux questions. Il ne s'agit pas de faire un quiz noté comme on pourrait le faire avec un quiz à l'école, par exemple. Et là, si jamais vous mettez une note, vous pouvez donner des points euh, si les gens répondent vite, des points supplémentaires. Donc là, je vais faire sauver. Et ensuite, je peux faire commencer le sondage. Donc ici, pour accéder, il faut maintenant que je partage le lien avec les personnes que je veux voir répondre. Le petit mail suivant à envoyer à une liste que vous aurez préparée. Alors évidemment si dans Odoo vous aviez vos différents euh, contacts, vous pourriez directement à partir d'ici choisir les contacts et envoyer le mail. Si vous utilisez un autre euh, outil pour envoyer le mail, hein, rien ne vous empêche de euh, copier l'URL du sondage ici pour l'envoyer par mail à mes contacts avec un autre outil comme WooCommerce ou MailPoet ou Motic, Il suffira de donner ce lien-là. Donc ici, je peux revenir sur mes sondages. Et donc, une fois qu'il est en cours, après, quand vous commencez à avoir des réponses, et donc ici, vous aurez les réponses à chacune des questions. Les petits graphiques et les données brutes donc évidemment pour l'instant personne n'a fait le sondage donc je n'ai encore rien à analyser et voilà